À côté de l'objectif ça, qui c'est une sorte de maquillage toujours d'après Munsaio, eh bien c'est c'est c'est à régler, au point que une information qui a circulé, comme quoi Nagio a gagné l'argent, mais eh bien on a avec dossier ça. Alors on a commencé avec une vidéo. C'est une vidéo qui commence à devenir virale sur les réseaux. Trois hommes qui eux-mêmes yo viole yon madame Sarah.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 ils retourné la caillou. Problème parce que, ou pas un pays comme si pour dans un niveau ça, on pays qui tomber net nommé chef de gang. Mais ils fait ça yon ils ont contrôlé un pile territoire, c'est-à-dire n'ta kapab capable de dire, population retrouve dans une situation vraiment difficile, les placer entre l'inclume et le marteau. Bah oui parce que certaines fois la police compare à ton côté soit à la gros bout d'opération.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 et pendant la passée là, vous pouvez poser d'être questions pour dire que le premier ministre, un premier chef de la police, li une équipe qui constitue un CSPN, qui est Conseil Supérieur Police Nationale. Immédiatement, ça arrive, moi je pense que, eh bien, euh, M. Ota Chita pour dire, ben, les Canarans font fin avec lui. Ben oui, parce que ça, c'est trop important. Pour ne pas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 Parce que ça, ça qui passait là, n -n. la police n'a pas qu'à prendre mais mes bon Mais comme nous arrivons au moment que la police et avec un petit groupe qui gagne dans la mais a, yo nous sommes capables d'y éprouver une véritable faiblesse par rapport à l'agissement et eh bien c'est ça qui la cause de continuer à, à agir comme ça. J'aime dire, non. vidéo est disponible.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 faut que nous débloquer parce que d'ici à 7 jours bagala pas capable rester comme ça donc faut que nous même tout nous passions à l'action mais passer à l'action est-ce que ce sera facile parce que est-ce que nous connaît nèg g9 yo gon barrette nan mais là pour moun qui pas barret barrette là allez sur Google et puis taper barret. ou point matériel là donc ça veut dire nèg yo gen nan me yo qui pou faire la police voler et les yo même n'y baraille qui pou t ticha ça que fait yo pou qu'on logique ça parce que nèg montrer a montré que ah et yo pou qu'on là mais immédiatement là capable et bien capable d'utiliser qui pour montrer la police non pou qu'on cham mener bataille ça bref donc na va comprendre qui problème qui gagne et même pas dit l'autre bagaille que gagne pil en pile inconvénient si c'est logique la police qui pour passer à l'action pour résoudre problème ci si là. Donc on est tout problème hein? Pff, tout ouais blocage ça ou bien là, qui te ouvre et en 20 mètres ou 100 balles là, accompagner la police. D'ailleurs mettre par dessus pick up décapotable pi et puis ouais mes winds là, est-ce que tout toutes zambabentri, et charge. D'ailleurs il est blanc ou papa, il va pas partir. Bref, une grande vidéo mais des beaux des beaux mais c'est concernant ce euh, qui s'est passé.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 Par merci vous avez nous les pas a dans qui a vous la vous vous avez vous dit nous nous avons dit ça, on aller au on au on met dans la la mission, on la mission, la va comme on docteur, on connaît docteur petit on docteur, a toute on on vous nous, on on l'a pays, on la raison, au final Merci par raison. Par raison, merci. Combien de petits? on tu as dit une grande petite? Hein? donc après ça bah, so, bah, oui. les nous me passes y'a choses après après nous ne mangeons pas tout ça après ça nous nous va les nous pas de nous allons par exemple on va nous allons nous non nous allons par exemple nous ça libère des la police la police est-ce que vous faites des pour le ça nous appelle moins mon mon mon mon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 pour pouvoir sauver les Paysiens. Même pense que les de de parce que a si dit des, gens, des fois, ils ne pas cadre de dans Entendez. Moi, je que je dis à la radio, même les ont de me dire, je ne suis pas en chaque de conscient dire, pas en train de me je ne en train de je c'est pas une bataille, nous jeune facile, dans le pays d'Haïti. Pour ne pas s'en sacrifier tête, pour camper des combats Je dis, si nous jouons, n'y, pourquoi faut qu'un politicien bluffer, n'est qu'à prendre si poste, se c'est là, une seule, qu'il fait peuple pour remettre Une seule catégorie, Moi, ma barbecue. Je dis, à la radio, même, je vais tout de même,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 Ma vous bon conseil là seulement. Pas jamais en opposition pour conscience ouvre l'ennemi. Et pas penser parce que tu es un message là. Ou parce que vous avez un peu goli de bateyo. Ou pas faire sauf. Tout le monde connaît que vous parles de messagers. messager. avez as tout messager, mais tu n'as pas tout message là. C'est dimension ça pour que je vous l'été raccroché à la bataille, le monde qui est Nèg yon pas l'un côté, c'est pas le panouan, parce que panouan fait déjà. Tout politicien qui veut, pour chita, pour négocier pas compte de revendication, pour yon, pour pour yon, pour pour parce que tiens Nèg politiciens qui parlent aussi. Lui, moun qui pima yon, trop vieille d'il, nous déjà, qui cause pays arrive là. Moi, m'a pas courant, j'ai c'est tout. Même si j'ai dit que vous n'avez vu eu lieu mi-temps, organisation, qui a mené bataille du peuple. Je dis, hein, qu'il y a une obligation pour les à bel pour les à pour les Benel, pour les Reginald Petro Challenger, pour les militaires la militaire qui Pour nous prendre compte, pour nous dire que ça nous décide. Une fois que nous dit, ça nous décide, nous hein, décide et puis moi-même que j'ai préparé pour y aller tout hier parce que moi je vais porter la lignée ou voulait n'importe qui gens parce que me vont trois dans le pays d'Haïti locaux et ben m'a parlé dans un nom moun ki pi mal pendant trop longtemps yo pas jamais de se voir m'a pas dans un qui moun ki pas gen voir pendant trop longtemps ou non me penser jodi a là parce que Anel Bélise pas travail de la souffrir ou car careler sur côté offrir un petit poste consultant ou bien ballot petit job de jamais ça pas ca fait oui mais hello Yo quand même. Vous êtes là même, je ne vous parle pas hein Et Vous êtes depuis depuis Depuis de Belice. Oui. quoi. une qui fait quoi que c'est à vous-même qui t'as interface entre pouvoir avec monsieur qui barre en bas. En parlant de monsieur Genevieve. Écoutez. Où est-ce une interface moi-même, pouvoir oui. Même là, c'est qui t'en je dis à, c'est lui-même. Je ne pas à Genève seulement. D'après le g d'après les t d'après les vraiment, l'autre nègre, mal dit, monsieur, mal dit, non. Je dis à nos bonnes chances de faire un crime de droit pour me tête Tout nègre qui a fait un gros crime, il a identifié déjà, il a fait un petit il a déjà le Ou même G-Pep. Qui s'en est pour nous retourner avec le même système que prévalent des métapaces là, sauf lui. Nous avons dit a Qui s'en cache, je là. Comme on est je dis qu'on est en vedette. Moi, je ne sais pas si je vais me parce que je ne vais pas dire que je Mais sauf je fais déjà... La seule différence, équipement n'a pas Nous avons fait une bataille politique. Et nous avons strictement politique. Mais comme on est qui passe dans le chemin déjà, qui connaît sous le nous... Je vais aller devant les gens qui volent, comme si eux-mêmes n'ont pas d'importance dans le pays, c'est ne sont pas les chefs. Toutes les gens qui ne pas les crimes de droit commun, nous allons le mettre sous table. Moi, frère, mes amis, mes politiciens, ils ont couru, ils ont comme si je dis ont bloqué. Je ne dis pas que les politiciens ne sont pas chers mais il faut chercher qu'on Si je dis gens ne sont pas arrivés dans le qui s'appelle pour qu'on arrive dans la pompe toujours Est-ce que c'est politicien Non. C'est ouais. un groupe de qui dit qu'il y a des cris ouais, au peuple là. Qui est a des souffrances au peuple là. Qui dit, bon salut, nous a fait des revendications au peuple là. Et puis nous-mêmes, nous avons fait des souffrances au peuple là. Tout ce que nous n'avons pas des cris au peuple là, pas quitté le peuple là pour l'argent ça. Mais je dis dis, monsieur. Si politiciens veulent parler, ou pas parler les nègres d'amour directement, comme vous pouvez parler avec yo, parce que c'est utilisé qu'on utilise vous. Vous voulez Annel Belizea Oui. comme vous toujours vous parlez à tous les nègres yo. qui s'est nègres d'amour, vous voulez même Donc vous parlez pour vous parler Mon frère, vous pas parlez pas pour vous parler, vous ne parlez avec vous. Ok. C'est pour demander. Again. et yon même yon dit clair, on n'a demandé mon a pêcher barbecue, barbecue. On pense ça faire diaboliser barbecue parce que son paquet de green 5 qui paquet volet, qui pas contre j'ai relé équipe. Mhm. Mm yo même yon dit pas j'ai c'est pas green 7 qui a prêt à c'est ça qui fait jouer barbecue, ça barbecue. Yoye. Barbecue c'est juste major jolly comme c'est une d'alma qui lever delma, del OK, lui capable articuler mieux parce que équipe nèg. Nè qui articule même j'aveu la l'alcalde qui dit que l'on responsabilité stratégique li même ni pas parle pour message là parce que l'a fait stratégie là. L'alcalde qui a dit que mon cher mouen m'bege tout nè qui a dit qu'on en pile m'pas parle. Ou même qui articule le pubier nous voulons dire que nous-mêmes nous pas de crime de droit comme sous soude nous. Comme nous pours pas parler avec l'alcool nè gajam pour nous donner à l'alcool à l'alcool nous nous décidons nous accompagner pour nous accompagner. Mais c'est un engagement pour nous. Ce pas un qui te l'a les âmes qui te pour le Ce n'est pas un qui te imposé, qui te dit, qui dit, Al ont dit, ils ont dit, ils dit, ils dit, ils dit, ils si dit, a ont dit, ils ont des ils dit, ils ont dit, ils Eux dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont avec dit, ils dit, ils ils ont le vraie intention merci Samuel. ça ouvre. Qui que tu dit. qu'est-ce qui est intention? écoutez, il n'y a pas intention, il y a action, parce que ça a lié à les des intentions, il y a des qui est action, que action qui est opposée à y en opposition. comme ce peuple là soi-disant autorité, nous fait toujours souffrir. Je dis à vous, dans bon peuple. là. Okay. Moi-même, pourquoi vous êtes battant comme acteur louco, message à la même genre? Je dis à monsieur, si vous m m'ouri, un job, vous êtes un babas, vous un noyé, vous un message à toute l'autre organisation qui a sacrifié vous. Pourquoi ça m'oblige devant encore? C'est fier de qui a remplacé Mais, comme moi êtes politicien à vous mettre sur moi, vous êtes obligé de vous N'ayez pas dit non bouler nos siatures, pas dit aucun côté. Une seule condition que n'est-ce pour lui. Du fait que l'engagement là-haut, c'est beau ça, toujours prenne. nest a pren. mm -hmm. ne dit, politiciens, ça a toujours fait vieux deal sous d'autres peuples Parce que, ouais, e e, mm -hmm. si Jacques, et ouais, et Guy Lafont, en cas de là? si les politiciens, ils n'ont pas fait vieux deal juste pour intérêts pochots, le tap critique on nègre, le lale, kon, li, gendè, sa la lè, le tap prenne sanction contre pas d'abgain dérivant qu'on ki pou fête. Ça va t'appriver là, je dis avec bam. Quand on soukote ou a prenne pile souklet. Depuis ta lèvres, vous parlez là longtemps, n'a tande de ki Qui ça ou même ou t'a proposé à PIA en tant qu'ancien parlementaire pour nous sortir dans sa noue là? Écoutez, je dis, vrai nègre qui mette bataille au campé, c'est nègre à Zamir. Moi-même, j'ai suggéré, M. m. g Pep, GPEP, G2ndran, GLANVER, tout ça n'est pas des crimes de droit commun. Discuter entre eux, dites ben, aux politicien, avec Bossal, jusqu'à cette semaine d'abrégation, vous-même pour une initiative. Moi-même, ça m'a suggéré. Vous reprenez une suggestion encore. Vous reprenez. Moi-même, moi-même, je dis. Je ne sais pas conseil à Comme je dis, c'est celle qui fait que le peuple haïtien peut boire un choix. Je je choix. Je ne sais pas je Je ne je faire un même Je je Je même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 Vous pensez que vous pour besoin d'amis, que vous avez besoin d'amis, vous pensez que Non, pas besoin parce que depuis nous que faire bataille lui-même nous que vous avez besoin d'amis, vous nous que vous avez besoin pas de que vous avez que vous avez besoin d'amis, je pensez que tout avez donc que vous vous que donc si oui. les mails, donc on dit que on va suggérer, donc c'est ça? Oui, Moi, même c'est ça suggéré. Okay, mais má, mais pas donc... que ce délai, qu'est-ce fait? fait? vous transformer en et Pique, le Boussard, bataille, puis, vous bataille. une fois, o, o, o, o, dit ça? Actuellement là, Colombie, c'est Fakio qui est campé en face so de notre gouvernement, <rire> c'est quoi <tin'> vous voir. dit ça? <coughs> mon frère, merci. Du fait que, mon sais, moi-même qui dit, nest parce que je ne pas, bon, le bo ysit, bajemba, chant et je dit, je vois c'est beau, ça, que, mais là, même, qui a pas analysé, qui est bagarre, moi-même, c'est ça, me suggéré à M. Mettez, de chapelle, nous, de côté, même, j'ai politicien, traditionnels, nous, dit, Mettez toutes les divergences qu'on de côté, je m'a demandé nous, vous, nous,